Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au crossfit comme vous le savez déjà Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu particulier, on va parler d'overhead squat Mais je ne vais pas vous montrer spécifiquement le mouvement, je vais surtout vous montrer ma routine d'étirement, de mobilité Pour faire en sorte que mon overhead soit vraiment de mieux en mieux chaque jour Si tout est bon, on y va You won't do You won't do You won't do You won't do it.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 J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet. Je vous mets l'adresse juste ici, uh, domiaelachère.com. Vous allez retrouver de la programmation pour la gymnastique notamment, avec pas mal de mouvements sur uh, le butterfly, sur le muscle up, sur comment marcher sur le main. Uh, N'hésitez pas à vous y rendre. Et je vous fais plein de bisous. On se retrouve sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. A bientôt.